Aujourd'hui on se retrouve pour le premier lancer de la roue, est-ce que tu es prêt à subir ça Non <rire> On est d'accord, bon allez c'est parti <rire> Porcupine Tree Ça c'est <rire> ça Ça, ça. ça c'est bon ça Ça moi j'aime bien moi ça Moi <rire> bon, un peu moins mais ça va Bon, ça va, prog on devrait s'en sortir. Ouais. Voilà. Tu veux moi, que je tombe pas sur Metallica. <rire> <rire> Porcupine Tree. Moi, je suis ouais. très content d'être tombé là-dessus. C'est un groupe que j'affectionne particulièrement. Moi, c'est un groupe que je connais euh, bah, grâce à toi. Donc, euh, ouais. j'ai eu quelques musiques, euh, notamment Sons of Music et compagnie, mais il n'y a que quelques morceaux que je connais. Donc, euh, pour moi, ça va être un bon exercice, à mon avis. Ouais, j'imagine, ouais. Mm -hmm. Moi, j'aime beaucoup. Je me suis déjà pas mal attardé sur des, des riffs, justement, euh, dans l'idée de Porcupine avec le côté son très clair, atmosphérique, métal. Très content pour une première, ça ne me sort pas trop trop de ma zone de confort. Donc je suis, ça va, je suis bien. En 1987, Steven Wilson, un mec barré, mélomane et de surcroît britannique, qui se met à rêver et fantasmer un groupe, ses membres, ainsi qu'un passé de tournée dans les années 70. Il compose, avec des influences à la Pink Floyd, un univers psychédélique. Steven Wilson et son ami Malcolm Stokes considèrent certaines de leurs musiques commercialisables et envoient un peu partout leurs maquettes sous le nom de Porcupine Tree. Le label Delirium Records édite leurs deux premières cassettes, Target Seaweed Farm et The Nostalgia Factory. Incluant un livret de 8 pages sur des infos sur les obscurs membres passés du groupe, continue ainsi le canular de Wilson et de son groupe légendaire des années 70. C'est seulement en 1993 que Porcupine devient un vrai groupe avec des vrais membres. Se joint à lui Colin Edwin à la basse, Chris Medland à la batterie et Richard Barbieri au clavier. Cette collaboration donnera plusieurs albums dont Signify et Stupid Dream, plutôt tendance pop-rock. Gavin Harrison devient le nouveau batteur en 2002. C'est aussi l'année où le groupe signe avec un gros label et il sortira les albums In Absentia, Light Sun avec un son beaucoup plus metal. Wilson trouve enfin un label qui lui correspond en 2006, Roadrunner Records, et sort deux albums, Fear of a Brown Planet et The Incident. Un nouvel album est annoncé pour juin 2022. Steven Wilson définit sa musique comme simple, et pendant longtemps n'a pas voulu de l'étiquette de rock progressif. Elle associe de longs mouvements très atmosphériques à une composition mélodique visant à toucher la sensibilité de l'auditeur. Pour l'anecdote, on dit que Steven Wilson est un vampire. Un teint pâle, sans sourire, ni chaussures, personne ne peut estimer son âge. Ce qui le rend heureux, écrire des chansons tristes et mélancoliques, badant à souhait. Pour moi, Porcupine, c'est une influence, quand j'ai démarré la guitare, ça m'a pas mal fait évoluer sur ma façon de, de comprendre le métal en général, en fait. Parce que justement, ça n'en est pas, il y a beaucoup de riffs mûrs du son et entrecoupés avec des parties atmosphériques qui sont hyper reposantes et en fait c'est ce qui m'a fait pas mal euh, apprécier leur musique. Il y a un morceau qui est typique pour ça c'est Black as de l'album euh, In Absentia. Donc ça, ça va être une grosse influence je pense pour le morceau à venir. Il y a un autre morceau aussi qui est Sounds of Music qui est un morceau euh, avec un riff à thème qui évolue en fait tout le long du morceau sur lequel il va venir se greffer plusieurs instruments. Le morceau Open Car. Euh, qui est sur Deadwing, qui est un, vraiment un excellent morceau. Et pareil, c'est comme Black as Dice, c'est un morceau qui va euh, faire varier entre euh, des gros riffs murs du son et atmosphériques. Bon je vous laisse aller écouter ça. Je vais aussi utiliser un autre morceau comme influence pour ce projet là, Fear of Blanc Planet, de l'album du même nom, qui est un morceau qui est un petit peu comme Sound of Musac, euh, tourné autour d'un thème, avec des riffs un petit peu plus notables que euh, seulement du atmosphérique. Donc on va voir, on va partir là-dessus, on verra bien ce que ça donne. Et toi Lirold, t'en penses quoi Salut Matt, bah écoute, euh, merci euh, d'avoir euh, mâché le boulot, parce qu'en gros j'ai plus rien à dire. Toujours sympa. Ok. Bah non, si, mis à part ça, moi le groupe, c'est toi qui me l'as fait écouter en premier. Euh, je connais pas plus de titres que ça non plus, à part ceux que t'as cités. Justement, c'est ça qui va être intéressant, je vais essayer de creuser un petit peu pour voir euh, ce que je peux en tirer euh, de façon à pouvoir... Euh, bah te foutre une grosse raclée, hein, on va pas se le cacher. Le... Donc du coup, euh, voilà, euh, moi je pense que je vais plus m'inspirer du côté planant du groupe, euh, clairement, euh, le côté multi-instrumentiste, etc. Beaucoup de... beaucoup de synthé, de la guitare un peu type folk, et après euh, de la guitare qui vient accompagner électrique, etc. Une complexité de morceaux, euh, une complexité même de... de composition de la batterie, euh, tout ça. Je vais plutôt partir là-dessus, je pense. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. gens Bon bah je vous retrouve après 3 semaines de grosse galère. Moi qui apprécie pour Cuban je pensais que ça allait se passer finir une nose. Mais pas du tout Je suis parti sur un rive, puis un autre, puis un autre. Finalement, je suis resté sur un peu plus linéaire que ce que j'avais en tête vraiment plus simple. En gros, thème, couplet, refrain, thème, couplet, refrain, en alternant disto et clignons. Ensuite, j'ai écrit un texte, j'ai été influencé par une histoire d'enlèvement que j'avais entendue la veille sur la chaîne de Max Kays, je m'en suis inspiré pour les paroles. Mon anglais est approximatif, j'imagine qu'il pourrait rester quelques coquilles par-ci par-là. Il me pardonner. Après, il fallait chanter, j'ai failli jouer le joker appel à un ami, et finalement pour le sport et sur conseil des lots, je m'y suis collé. si j'aime pas ma voix finalement je suis plutôt fier de ce que j'ai fait et je suis content de vous le présenter le morceau après pour ce qui est des instruments j'ai mis un piano et quelques pads en plus des guitares voilà euh, bah, je vous laisserai découvrir ça tranquillou Après j'ai essayé d'ajouter un solo de guitare, mais c'est définitivement pas mon truc, les solos. Donc à la place j'ai mis une mélodie de traversière à la fin. Je croyais que ça sonnait pas mal. Et ça se rapprochait d'un autre morceau du projet solo de, de Steven Wilson, donc, euh, donc voilà. j'ai mixé sans référence en me basant que sur ce que j'avais envie d'entendre c'est vraiment pour éviter de singer maladroitement le groupe et euh, de proposer une interprétation qui est un peu plus personnelle quoi. Sinon j'ai utilisé quelques outils euh, que je n'avais pas l'habitude d'utiliser avant, notamment un égaliseur dynamique et aussi un en sidechain. Donc tout ça je vous en parlerai dans des capsules à part si ça vous intéresse. Bon moi ben, on se retrouve tout à l'heure et je passe le crachoir à Leroy. On devait composer au fur et à mesure et cependant la vidéo. J'ai composé toute la musique en une. Sur de 10h, j'ai terminé à 23h. Non, il 5h du matin. En batterie... Je pas mal avec les tomes, avec les ghost notes à la caisse claire. Donc à la base, je suis parti de ça. Je me suis beaucoup inspiré. C'est euh, Trains de Porcupine. J'ai pris mon acoustique que j'ai enregistré devant le, le micro. J'ai mis des synthés. Les cœurs Les guitare sont là. On recommence avec le couplet. Et voilà, tout simplement. On se retrouve après quelques semaines de boulot, enfin. Ouais. Donc on a tous les deux terminé le morceau. Donc vous avez pu avoir l'occasion de les écouter. Non, je crois l'un et l'autre plutôt content de ce qu'on a fait. Ah oui, oui. Ouais. Donc Là on vient d'écouter la compo de Lirel ensemble. Donc je la découvre pour la première fois que bah, je suis super content de ton morceau. Enfin il est vraiment bien. Je pense que tu as vachement bien respecté l'esprit du groupe, peut-être pas du tout hors sujet. Donc en termes de, de, de critique pure, j'ai juste quelques petits trucs à dire. Je trouve à titre personnel qu'il y a des choses qui sont un peu surproduites, un peu trop riches. Ouais. Alors je suis pas sûr tout à fait de d'où ça vient euh, dans ta manière de faire. Peut-être la batterie, peut-être peut-être les synthés, je ne sais pas. Ouais. Une superposition un petit peu trop riche ouais. par rapport à ce que eux en fait se permettent en, en moyenne. Ouais. Comme je te disais sur ton solo. Ok, à mon avis, il y a un petit problème de prod, un petit défaut de production, par contre, super morceau. Enfin, je trouve vraiment, instrumentalement et tout, cool. Bon après, pour les paroles, tu me dis que tu n'étais pas très très embêté. Non, non, j'ai pris les paroles de, de Trains. On, on précise quand même, euh, au cas où ça vous paraisse pas évident, mais nous ne sommes absolument pas chanteurs ni l'un ni l'autre. Euh, en termes de prod, on viendra dessus ensemble, on essaiera de corriger nos erreurs. Et si vous, de votre côté, vous avez des conseils à nous donner ou des astuces, peut-être, ou vous avez peut-être plus mis le doigt sur la chose qui n'allait pas sur la production de le n'hésitez pas à nous faire votre tour, que ce soit dans les commentaires ou même en privé, il n'y a aucun souci. Nous, notre but, c'est vraiment d'évoluer, pour faire évoluer notre façon de composer et de mixer, voilà, et puis en profiter pour aller sortir un peu de nos zones de confort et d'aller chantonner un petit peu dans un micro, ce qui ne nous était jamais arrivé avant. Et ben on se retrouve dans quelques instants après avoir écouté la mienne et vous faire la même critique dans l'autre sens. A tout de suite Bon ben on vient d'écouter sa musique, euh, c'était vraiment pas terrible. Du coup je pense qu'on va arrêter la vidéo tout de suite. Euh. Non j'ai... Non en vrai, euh, il est parti sur quelque chose de complètement différent de ce que j'ai fait. Sur sa compo moi ce que j'ai vraiment apprécié c'est le côté euh, disto et tout que j'avais pas mis euh, sur la mienne et c'était important de le mettre euh, dans une des musiques de Porcupine parce que ça fait partie de, de leur style de musique également et après ouais. avec ses coupures avec du piano etc donc ça moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant euh, La batterie je la trouve un poil simple pour moi ouais parce que pour, euh, pour en avoir écouté plusieurs je trouve que le, le batteur est beaucoup plus fin et plus percutant sur certains... Euh, par exemple, au début, quand tu fais ton, ton gros riff de, de, de guitare, je trouve qu'à la batterie, la caisse claire, elle devrait plus frapper que ce qu'elle tapait là. Euh, Mathias, c'était la première fois qu'il chantait aussi, comme ouais. moi. Sauf que moi, je me suis vraiment forcé à essayer d'avoir une voix aiguë. Enfin, j'ai fait, ai, ai, ai fait je sais plus combien de prises et tout. Et euh, j'ai quand même décider de garder ça, même si je trouvais ça nul euh, sauf que Mathias, lui, il a trouvé sa prestation également mauvaise sauf que lui, il a voulu baisser le volume <rire> du coup ça se oui, sent vrai, ouais. et je trouve ça dommage parce que je pense ouais. que s'il avait augmenté le volume de sa voix qu'il avait mis un peu plus de place dans le, dans le mix parce que sa voix, moi je trouve qu'elle est bien il y, a, il y a quelques moments tu montes, mais je après... c'est oui, mais ouais, attends, je ah, je ça c'est le travail d'un chanteur nous, on est guitariste, <rire> on n'est pas un chanteur hein, voilà. Euh, mais euh, je trouve que tu t'es super, moi je l'aurais pas fait, j'aurais pas osé monter comme ça après redescendre avec la voix J'aurais pas fait comme ça, c'est pour ça que j'ai fait quelque chose de plus planant Peut-être que ma timidité par rapport à ma voix m'a fait la mixer Un petit... alors après tu vois, moi je suis dans l'excès de richesse euh, musicale Ouais Et toi je trouve que t'es dans l'excès inverse Donc nous, on va vous amener du contenu de vulgarisation en plus de nos formats de duel de compo. Oui. faut quand même qu'on le rappelle, c'est que euh, bah nous, on se tire la bourre, c'est que l'idée c'est qu'il y en a un des deux qui gagne. Donc pour gagner, ça va être à vous de voter sur l'onglet communauté. Je fais confiance à la monteuse pour vous mettre ça euh, à dispo. Et on se retrouve pour le prochain format des duels de compo, dont on va tirer le, au sort le groupe aujourd'hui même. Donc on vous tient au courant dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde a bientôt. Et des bisous. Ciao.